Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser des beignets marocains. Pour cela, nous aurons besoin de 500 g de farine, 8 g de levure de boulanger déshydratée, 10 g de sel, une cuillère à soupe de sucre, 25 cl d'eau tiède, 4 cl de lait. Commencez par activer votre levure de boulanger en y versant une partie de l'eau tiède avec un peu de sucre. Laissez reposer une dizaine de minutes. Ajoutez le sel, le sucre à la farine et mélangez une trentaine de secondes. Ajoutez la levure, le lait et l'eau. Puis pétrir une dizaine de minutes à vitesse moyenne. Si vous n'avez pas de robot, effectuez cette étape à la main. Si votre pâte est trop sèche, ajoutez un petit peu d'eau. Vous devez obtenir une texture souple et collante. Puis couvrir la pâte avec un chiffon et laisser reposer pendant 2 heures à température ambiante. Étalez un peu d'huile sur un plateau. Huilez vos mains et formez des boules. Prendre un morceau de pâte et l'étirer en y faisant un trou au centre et le déposer dans une huile à 170 degrés. Lorsque le premier côté du beignet est doré, retournez-le, laissez le second côté doré, puis le sortir et le déposer sur du papier absorbant. Saupoudrez vos beignets de sucre ou les arrosez avec du miel. Je vous souhaite une très bonne dégustation, à bientôt